Allô les femmes françaises Allô Je voulais te rappeler pour te dire je t'aime parce que j'ai vu ta photo sur Instagram. Je te connais pas. On ne se connaît pas Oui. Moi je suis Tito. Tu connais pas Tito Tu connais pas Tito Non. Ok, moi je suis les frères de Black M. C'est vrai Tu connais Black M Moi je suis les frères. Je t'aime, всё je t'aime, je t'aime,